Salut, c'est Matt Le le comité du tourisme des îles de Guadeloupe et la région organise un concours photo pendant la route du Rhum. La route du Rhum, c'est quoi Pour ceux qui ne le savent pas, c'est des gros malades qui font à traverser Saint-Malo-Guadeloupe dans un tout petit bateau qui est pas dans la mer bleue de tu que tu connais, non, non, dans la grande mer, la grande bleue avec les gros requins, tu sais, et ils sont tout seuls et sans moteur. Ah ouais, frère, c'est des gros malades. Et du coup, pour le concours photo, il faudra poster votre photo de votre vision de la route du Rhum sur votre compte Instagram. Compte Instagram public avec le hashtag ma route du Rhum. Et si vous voulez un exemple, ma route du Rhum à moi, c'est ça. Et la meilleure photo, soit en profil, soit en photo normale, sera élue. Et vous allez peut-être gagner ce super bateau. Non, je déconne. Ce sera un aller-retour point de Paris. Mmh. Mais avec le dernier de la route du Rhum, en voile, ça va vous prendre à peu près 19 jours. C'est pas grave. Non, je déconne. Ce sera un avion. Allez, bye. Devenez influenceur route du Rhum. Règlement du jeu sur les îles de Maintenant, à vous de jouer